Depuis tout petit, chacun de nous a un rêve, un idéal à accomplir. Et je sais qu'aujourd'hui encore, tu veux le réaliser. Car cela fait partie de toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Ton rêve peut être réalité. Ce rêve peut devenir ta réalité. Pourquoi les autres réussissent et pas toi? Toi aussi tu as ce potentiel. Toi aussi, tu mérites ce plein bonheur. Nous n'avons certes pas la même définition du mot bonheur, mais peu importe la tienne, tu mérites de l'avoir. Vous êtes certain à vous plaindre que vous n'avez pas ce que vous souhaitez, que vous avez plusieurs fois tenté de réaliser quelque chose, mais que ça n'a pas marché. Mais est-ce que vous avez déjà été reconnaissant pour ce que la vie vous a déjà apporté Comment voulez-vous que la vie vous aide à réaliser vos rêves si vous n'êtes même pas reconnaissant pour ce que vous avez déjà Des parents formidables, une bonne santé. Des frères et sœurs formidables. Des amis formidables. Peu importe que tu n'aies qu'un seul ami ou qu'un seul frère, peu importe, sois reconnaissant. C'est important d'avoir de la gratitude pour toutes ces choses même les plus saines, ne vous trouvez pas d'excuses, parce que c'est trop dur, Martin Luther King a dit un jour, crois en tes rêves et ils se réaliseront peut-être, crois en toi et ils se réaliseront sûrement, alors si je dois te sacrifier, fais-le, si tu dois te priver de sortir avec tes amis pour réussir, fais-le, réaliser tes rêves sera fait de sacrifices. Ça ne sera pas une partie de plaisir, mais une chose est sûre, lorsque tu auras atteint la ligne d'arrivée, tu oublieras la douleur et les peines, Cinq ans de travaux forcés pour une vie de rêve réalisée, c'est à toi de décider, ose être différent, ne vous forcez pas à être quelqu'un que vous n'êtes pas pour plaire aux autres, c'est des idées reçues tout ça, la société nous a fait croire, on devait suivre un modèle prédéfini pour être quelqu'un de bien. Pour plaire aux autres. Et surtout, pour ne pas déranger. Dès que vous voulez être différent, sorti du rang, vous serez pointé du doigt. Et on vous fera croire que ce n'est pas bien. Mais il y a quoi de bon à ressembler à tout le monde Soyez vous, pas le monde. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Optez toujours pour une vie qui vous correspondra. Pas une vie qui correspondra aux autres. Si tu as aimé cette vidéo et que ce message est important pour toi, clique sur « J'aime », ajoute un commentaire et partage cette vidéo avec tes proches. Afin que ceux-ci reçoivent aussi ce message. Car nous voulons former une communauté de personnes qui réussissent et accomplissent leurs rêves. Alors, rendez-vous au sommet.